Bonjour à tous. J'étais en train de répondre à la question dans euh, l'épisode précédent. Qui fait la cuisine dans un couple Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme euh, Au fait, bienvenue à cette émission. Je l'ai intitulée 5 <rire> minutes avec Alain Patrick. C'est tout. Hein? Ouais, c'est ma barbe. C'est une vraie, au fait. Hein? C'est une vraie. C'est pas de la teinture. C'est le poids de l'âge. Ce sont les brebis qui vous prennent la barbe euh, la tête c'est eux qui font ça ok qui fait la cuisine euh, voilà j'avais dit dans l'émission précédente que c'était euh, c'était la femme coupée c'est pas la femme c'est pas la femme les deux doivent faire. Ils font les tours. Maintenant, celui qui ne sait pas cuisiner doit apprendre de celui qui sait cuisiner. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Amen. Sinon, alléluia. Voilà. Le truc, c'est que les temps ont changé. Et si la femme doit aller travailler, l'homme doit aller travailler, euh, ce serait compliqué ah. que l'un puisse faire tout le temps les tâches ménagères euh, et l'autre euh, reste à la maison soit en train de tricoter pour la femme, soit en train de regarder les matchs pour l'homme. Les deux doivent faire le ménage. Bon, en principe, il y a des tâches ménagères qu'on affectionne euh, moins que d'autres. Euh, par exemple, la vaisselle, moi personnellement, je déteste faire la vaisselle. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Par contre, j'aime cuisiner. Donc, je peux m'entendre avec ma femme pour qu'elle elle puisse faire la vaisselle et passer euh, la serpillière. Et puis, moi, je vais cuisiner. Donc, euh, c'est comme ça, vous vous entendez. Le problème, c'est que si euh, les tâches ménagères reposent sur une seule personne, ça peut euh, engendrer des, euh, comment on appelle ça? Bon, des frustrations, mais c'est surtout que l'autre va être fatigué. Et s'il est fatigué, ça va être compliqué de, de pouvoir euh, assumer d'autres devoirs. Disons-le, par exemple, le devoir conjugal, si l'autre, toute, la euh, bon, toute la journée ou la soirée, après le travail... Euh, il arrive, il fait, ou elle arrive, elle fait le ménage, euh, elle euh, cuisine, elle s'occupe des enfants, ou bien il fait le ménage, il cuisine, il s'occupe des enfants. Et après le soir, euh, il faut faire l'amour pour les enfants de 16 ans. Euh, non, 16, non, 18, non 18 ans. C'est quel âge encore C'est quel âge On ne doit pas dire des choses comme ça devant les enfants. Euh, on va dire le devoir conjugal. Hein? On ne va pas employer l'autre terme. Okay? Le devoir conjugal, euh, si le soir il faut faire le devoir conjugal, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça parfois qu'il euh, y a des conjoints qui refusent de faire le devoir conjugal parce qu'ils sont fatigués. Ils se sont occupés de la maison, ils se sont occupés de tout. Et après il faut encore s'occuper euh, du lit, c'est compliqué. Donc l'idéal c'est que les deux puissent répartir les tâches et que les deux puissent faire les tâches. Maintenant quand les enfants sont un peu plus grands... Il faut, il faut aussi répartir les tâches entre les enfants. Oui, et euh, ça peut vachement vous alléger les choses. Ça, c'est quand les enfants dépassent l'âge de 10, 11, 12, 13 ans. C'est à cet âge-là qu'il faut commencer à leur apprendre à, à faire des tâches de la maison. Sinon, euh, quand ils iront chez eux, ce seront des patrons. Et euh, ce sera difficile de leur faire faire le ménage. Est-ce que vous me suivez? Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Les deux, en principe, doivent s'entendre là-dessus. Euh, voilà, ben oui, ils doivent s'entendre. Ok, ben je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et je vais répondre dans ces cinq minutes, euh, dans cette émission de 5 minutes. Donc, peu importe les questions, même les questions qui semblent être taboues, tabou euh, je vais y répondre. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis euh, à la prochaine émission.